On est ici justement un emplacement un peu stratégique de, de la ville. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'on est à l'exact opposé symétrique par rapport au château de, des Ducs, hein, ici sur la tour de l'angle sud-ouest de la fortification. C'est une partie de la ville outre herbe, si on peut dire, de l'autre côté de l'herbe, sur la rive droite, qui a été englobée dans les fortifications euh, qu'au XIIIe siècle. Euh, qui donc a été rattachée à la ville seulement à cette époque-là. Et c'est donc euh, exactement ce qu'on a sous nos yeux. Euh, ici, c'est donc ce, qu appelle, ce que les archéologues appellent une courtine, c'est-à-dire un segment de rempart de, de rempart de la ville entre deux tours. Et vous avez euh, la maçonnerie ici qui est en, en écharpée, si on peut dire, en écorché. Euh, c'est donc le départ de, de cette tour hein, qui formait un, une surface circulaire ici. L'importance de la fouille, c'était déjà de déterminer en premier lieu le tracé de cette courtine et de cette tour et puis essayer d'apporter justement des éléments de compréhension, de datation. Donc, une courtine, une muraille et euh, tout au bout, une tour, une tour d'angle circulaire donc euh, qui tournait, qui allait euh, bien plus loin euh, vers le chantier et une autre courtine repartait à angle droit et en fait, c'était tout un front de muraille. Qui euh, suivait, qui longeait euh, le long de la Loire jusqu'au château des Ducs actuel. On en connaît euh, de nombreux tronçons euh, à travers la ville. Hein. Mais sur ce, sur ce front, ici, à l'angle sud-ouest, on en connaissait assez peu d'éléments, en dehors de ce qui est visible au niveau de la place Fournier, là-bas, euh, devant l'église, de l'église Saint-Nicolas, euh, où là, il y a des éléments de fortification qui ont été trouvés en fouille lors de la réfection de la place. Et puis, il y a également un, un élément qui est visible encore dans le paysage aujourd'hui euh, sur le front euh, nord de la place.